Alors, savez-vous compter combien de nombres ABC avec A inférieur à B inférieur ou égal à C existe-t-il Quand je marque ABC avec une barre dessus je pense au nombre à trois chiffres. A, c'est le chiffre des centaines, B, le chiffre des dizaines et C, c'est le chiffre des unités. Alors, essayons. Quelques nombres. Et puis on va les compter tous. Si A inférieur à B, inférieur ou égal à C, je vais commencer par A le plus petit. Le plus petit, ça doit être 1. Parce que 0, ça ne va pas. Comme ce nombre a trois chiffres. Donc si A c'est 1, B il est plus grand, on va dire 2. Et puis C il est plus grand ou égal à B, il va être 2 d'abord, puis je commence de nouveau avec 1, 2, et j'augmente le chiffre des unités. Donc ça peut être 3, ça peut être 4, jusqu'à 9. Et donc là j'ai fini en prenant A égale 1 et B égale 2. Mais je peux prendre aussi A égale 1 et B, 3. Et alors, C, c'est 3. C, c'est 4. C, c'est 9. Pareil avec 4. Donc, A reste toujours 1 et B, maintenant, devient 4. C, ça peut être 4 ça peut être 5 jusqu'à 9 pareil avec 5 jusqu'à 159 6 167 168 169 1 avec 7 7 7, 8 1, 7, 9. 1, 8, 8. 1, 8, 9. Ça, c'est les nombres. Dans le premier chiffre, c'est 1. On va écrire ce dans le premier chiffre. C'est 2. Alors, premier chiffre, c'est 2. 200 et quelques. Alors, B, c'est plus grand. Ça peut être. 3, 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Et puis C, qui est supérieur ou égal que B, à partir de 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 5, 5, 6, 7, 8, 9. À partir de 6, 6, 7, 8, 9. À partir de 7, 7, 8, 9. À partir de 8, ben 8-9. Et à partir de 9, il n'y a que 9. Bien sûr, quand on met ce point de suspension, on comprend par exemple ici 3-4-5, il y a 6-7-8 que je n'ai pas écrit. Et là, il y a 7-8 que je n'ai pas écrit. Et là aussi, il y a 7-8 que je n'ai pas écrit. Continuons avec A égale 3. Premier chiffre, le chiffre des centaines. Alors, les dizaines, ça peut être... 4, ou 5 ou 6 ou 7, 8 ou 9. Et vous voyez ici toutes les possibilités pour C, c'est-à-dire le chiffre des unités. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. 8, 9. Et tout simplement 9. Alors les possibilités pour lesquelles le chiffre des centaines c'est 4, Avez ici je les ai tous écrits pour que le premier chiffre soit 5 premier chiffre 6 premier chiffre 7 et premier chiffre 8 Donc on constate comme on suit la règle le b c'est le chiffre des dizaines 6 et puis les unités 6 7 8 9 le chiffre des dizaines, 7. Et puis le chiffre des unités, 7, 8, 9, etc. Et on va compter au total combien il y en a. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a combien de nombres De 2 à 9, il y en a 8. De 3 à 9, il y en a 7. De 4 à 9, il y en a 6. De 5 à 9. Il y en a 5, là, il y en a 4, 3, 2, 1, que j'avais oublié tout à l'heure, 199. Ça, c'est le nombre qui commence par le chiffre 1. Ce qui commence par le chiffre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien il y en a Il y en a 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 7 Puis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 8 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 Allons, il y en a 6 ici 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 6 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 5 1, 2, 3, 4 3, 2, les nombres qui commencent par 3, 344 et 345 jusqu'à 349, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 6, là, il y en a 5, 4, 3, 2, 1. Et finalement... Les nombres commencent par 4, hein, par 5, par 6, par 7 ou par 8. Par 4. Il y en a 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 qui commence par 6. Par 7, il y en a 2 ici, 1 là, Et par 8, il y en a un seul, 1. On va faire la somme de tous les nombres. Et voilà, j'ai recopié ici combien de fois le nombre qui commence par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8. Alors si on va additionner, bien sûr, regardez comme l'ordre c'est beau, bon, 8, 7, 5, 6, comme les nombres descendent. Ou comme il monte à partir de 1 jusqu'à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien sûr que l'addition va la faire de cette façon-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nombres fois 1. Plus combien de 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2. Plus combien de 3 Évidemment, 6 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de 4? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus combien de 5? La 4. 4. Combien de 3? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de 6? Combien de 6? 3. Combien de 7? 2. Et un seul 1, un, un seul 8. Regardez, qu'est-ce que c'est beau bon. 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 x 1, 8. Plus 7 x 2, 14. Plus 6 fois 3, 18. Plus 5 x 4, 20. Plus 4 fois 5, 20. Plus 3 x 6, 18. 2 fois 7, 14, plus 8. Comme on additionne de manière jolie, les dizaines, ça va très bien. 20, 20, égale 40, plus 18, plus 18, 36, plus 14, plus 14, 28, plus 8, plus 8, 16, égale... 40 plus 36, 76. 28 plus 16, 44. Et le résultat final, 6 plus 4, 10. J'écris 0, je retiens 1. 7 plus 4, 11. Plus 1, 2. 120. Il existe 120 nombres de la forme initiale. C'est-à-dire... tel que le chiffre des centaines soit plus petit que le chiffre des dizaines qui est inférieur ou égal au chiffre des unités. Alors maintenant, ça va compter